Alors, qu'est-ce que c'est d'autre, la parentalité positive La parentalité positive, c'est aussi euh, savoir dire « je » plutôt que « tu ». Éviter de dire euh, « tu m'énerves, tu n'es pas gentil », mais plutôt « je suis énervé, j'en ai marre, savoir dire fermement, j'en ai marre euh, ». C'est important, c'est une façon d'exprimer... Euh, son sentiment propre. C'est important que l'enfant sache qu'on a nous aussi euh, des émotions et des sentiments et des besoins. Euh, oui, et c'est aussi savoir, avant tout pour commencer, euh, la parentalité positive, euh, c'est euh, savoir qu'on est humain et donc qu'on est faillible. On a nos limites et c'est normal d'avoir euh, des humeurs. Euh, c'est normal d'être fatigué quand on rentre du travail le soir. Euh, il faut pouvoir affirmer ça aussi pour commencer.